Chers traders et investisseurs, mercredi 5 février, bonjour. Alors ça y est, c'est magnifique, c'est fantastique. Il paraît, selon la télévision chinoise, qu'ils ont trouvé un remède contre le virus. C'est super. Donc immédiatement, le monde entier a fait, et tous les investisseurs du monde entier, a agité le FOMO au maximum. Les marchés remontent comme une balle, dont acte. Pour notre part, nous restons prudents et attendons la confirmation de toutes ces rumeurs. Ces marchés, mesdames et messieurs, sont extrêmement malsains car alimentés jusqu'à plus soif par les banques centrales. L'argent est gratuit et tout le monde jette toutes ses forces et tout son capital sur les seuls marchés qui bougent et qui, qui rapportent de l'argent, puisque tout le monde va dans le même sens, les grands marchés d'indices boursiers. Nous sommes vraiment perplexes face à cet événement. Bon, cependant, ce qui nous importe est de surfer sur les vagues, ce que nous avons fait évidemment grâce à merveille ce matin, grâce à une médaille culinane déjà atteinte. Voyons comment sera cet après-midi, mais nous ne serions pas étonnés que la hausse se poursuive aux États-Unis pour les mêmes raisons. Donc, dans ce contexte, nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés de deux médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Et encore, nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée. Et à demain